Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube euh, Tout d'abord j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2018 et euh, j'espère vraiment que, que vous allez faire en sorte que votre année soit exceptionnelle parce que ce n'est pas l'année qui fait en sorte que vous soyez exceptionnel si vous comprenez ce que je veux dire et euh, je, vous souhaite, je vous souhaite en tout cas une très très bonne santé parce que la santé euh, c'est le plus important pour moi euh, dans cette vidéo, je vais faire une vidéo un peu différente de, des vidéos que je fais d'habitude. J'ai remarqué que je ne fais pas assez de tags. Je ne fais pas assez de tags, donc euh, j'ai l'impression que les gens qui, qui me regardent ne me connaissent pas vraiment, euh, mis à part ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux. Donc je me suis dit, bon, à part euh, les e -et talks, et à part les, les vlogs de voyage que je fais, je, je vais rajouter donc, euh, des tags que je ferai pour un peu euh, ramener euh, un petit peu de fun dans tout ce qui, tout ce qui est sérieux euh, sur ma chaîne. Donc euh, j'espère que vous allez aimer. Euh, et voilà, c'est resté. En fait, ce, le tag que je vais faire, c'est euh, un tag qui existe en anglais. J'ai pas trouvé les questions en français. Les questions sont en anglais, mais je vais les traduire. Donc euh, je serai tout le temps en train de regarder... Euh, mon téléphone et, euh, et lire et traduire les questions en même temps. Euh, J'ai voulu faire ce tag en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit bah, « écoute tu mets pas euh, trop de vidéos en français et euh, on aimerait bien avoir des vidéos en français. » Donc euh, cette année, résolution number one, ce sera mettre un peu plus de vidéos en français aussi. Et euh, voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et euh, voilà, on va plus traîner. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Hein. Donc la première question déjà, j'étais en train de me dire, mon Dieu, comment est-ce que je vais traduire ça Je ne suis pas, bon pas que je ne suis pas très très forte, mais vous savez quand on parle, diffé enfin quand on est polyglotte, la difficulté est qu'on a l'impression de ne connaître aucune langue. Donc euh, on ne maîtrise aucune langue, donc on fait souvent des de, de, de, de fautes et euh, la traduction c'est encore la pire des choses. C'est vraiment difficile, mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc la première question, quel moment de l'année précédente euh, voudrais-tu revivre si tu pouvais euh, Pour moi, ça serait sans aucun doute ma remise de diplôme. Tout d'abord parce que j'ai travaillé vraiment dur pour euh, arriver à ce jour. Et aussi la fierté qui pouvait se lire euh, sur le visage de mes parents, surtout sur le visage de ma mère. Je redonnerai tout, tout, tout, tout pour vivre ce moment. Et puis, euh, la joie qu'il y avait dans ma famille, c'était vraiment exceptionnel. Et euh, c'est un des moments que, que j'ai vraiment aimé euh, de mon année 2017. Euh, quelle résolution de l'année précédente as-tu accomplie euh, Déjà, moi, je ne suis pas trop pour les résolutions. Je suis pas trop pour les résolutions. Et puis, je je suis je fais partie des personnes. J'espère qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi qui ne comprennent pas vraiment toute l'excitation qu'il y a autour euh, du 31 décembre et du 1er janvier. résolution, nouvelle année. Enfin, J'ai l'impression que si une personne veut s'améliorer, euh, la personne peut le faire euh, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, euh, euh, c'est. C'est possible, en fait, de s'améliorer tous les jours, d'avoir des résolutions par semaine, par mois, oui, par année, mais je ne pense pas que j'avais euh, euh, une résolution pour l'année 2017. Hein. Oui, je voulais finir mes études, ce que j'ai fait. Je voulais finir mes études avec 10 grandes distinctions, ce que j'ai fait aussi. Gloire à Dieu. Et sinon, je n'avais pas vraiment d'autres résolutions. Non. Troisième question. Euh, trois mots pour décrire l'année passée. Euh, fou, fou, fou, fou. Là là là. Construction, ouais construction, parce que c'est une année où, euh, où euh, moi-même j'étais en construction et où beaucoup de choses dans ma vie étaient en construction. Donc c'est une année où, euh, où euh, voilà, où j'étais en construction en fait. Deuxièmement, euh, cette construction donc m'a fait grandir. J'ai beaucoup grandi. Donc la croissance, euh, j'ai beaucoup grandi dans beaucoup de domaines de ma vie. J'ai vraiment remarqué que j'ai pas changé, mais j'ai grandi, j'ai mûri. Euh, que ça soit, euh, euh, par exemple, je suis beaucoup plus patiente, je suis beaucoup plus, tol beaucoup plus tolérante. Et donc j'ai dit construction, croissance et, euh, et oubli de soi. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, ça peut aussi paraître un peu contradicteur ce que je suis en train de dire que voilà j'étais en construction, que j'ai grandi mais j'ai aussi dû beaucoup m'oublier, donc j'ai dû faire passer d'autres passer choses en priorité que moi-même, ce qui est aussi très important dans la croissance d'une personne, donc oublier, que, enfin réaliser qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il y a d'autres choses qui se passent et qu'il faut s'oublier parfois et mettre autre chose ou autre personne avant soi. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. La quatrième question. Euh... La, musique. La musique qui m'a le plus inspiré l'année passée. Ça doit être Moïse B. Oui, oui Moïse B. Je vais essayer de vous jouer ça tout de suite. Cette chanson... C'était euh, ma chanson de l'année euh, 2017 et je pense que c'était la chanson de beaucoup de Congolais de l'année 2017. Cette chanson dit tout simplement que euh, Dieu, donc euh, il retire la honte. Euh, et il agit en son temps. En fait, la chanson s'appelle « En son temps ». Et j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé cette année, tout ce que, que j'ai vécu, tout en fait, était vraiment au temps précis de Dieu. Euh... Et j'ai aussi euh, la foi, l'espérance que les choses que donc enfin les choses auxquelles je m'attends, que je prie enfin mes sujets de prière encore d'aujourd'hui de, de, et mes rêves, mes, tout ce que j'espère, ça va se réaliser mais pas en longtemps temps mais au temps de Dieu qui est le temps parfait. Euh, Dieu il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard. Il est toujours, ouais, on points. Donc euh, voilà, c'était ma chanson de l'année euh, 2017. Um. Oula, là, something you're looking for. Comment est-ce que je peux traduire ça? Une ouais. chose. Google oh. expectations oh. in, in French. French. La vie est dure. Attendre. Oh. Oh. La cinquième question, c'est quelles sont mes attentes pour l'année 2018? Euh, comme je vous ai dit que dans l'année 2017 j'étais donc en construction ben, cette année 2018 je veux vraiment euh, commencer à avoir des résultats en fait commencer à avoir des, résul... des... Commencer à avoir des résultats et surtout à euh, ce que j'ai semé euh, dans les années précédentes c'est ce à quoi je m'attends et aussi de me positionner dans la vie donc euh, je ne veux plus être euh, divisée que ça soit dans mes dans mes choix, que ça soit dans mes relations amicales, amoureuses, que ça soit dans ma vie spirituelle, que ça soit dans tout, tous les domaines de ma vie, je veux plus être divisée. Je veux faire un choix et donc euh, me positionner. Voilà, cette année, je veux me positionner. Qu'est-ce que l'année précédente t'a appris 2017 m'a appris à danser sous la pluie. Voilà, au lieu de me plaindre. Attendre que l'orage passe, 2017 m'a appris à danser sous la pluie. Vraiment. Je peux même pas faire de commentaires dessus. C'est c'est ce que j'ai appris de l'année passée. 7. Euh, cette... que... euh, quel, euh, quel, vêt... quel vêtement Le vêtement que j'ai le plus porté en 2017. Oula. Bon, je vais dire ma veste d'hiver. Ouais, ben, parce que oui, en Europe, l'hiver dure 6 euh, mois. Ils disent trois mois, mais rien à voir, c'est 6 mois. Je pense que ma veste. Ouh là là, je sais pas. Ouais, je pense que oui. Si je devrais, oui, c'est ma veste, ma veste, la veste noire, Zara, que tout le peuple avait. Oui, je mettrai une photo pour vous montrer. Ah euh, oui. Euh... Euh... Ce que j'espère le moins pour l'année qui arrive, ça c'est une question importante. Et ce que j'espère le moins euh, cette année, je disais donc, c'est de perdre mon temps. Je ne veux pas être associée à des personnes ou à des activités qui me feront perdre mon temps en 2018. Je ne veux pas de ça à l'envoyer. Le meilleur livre que j'ai lu euh, l'année passée, je suis désolée, ça va être un peu cliché, mais c'est la Bible. Ouais, c'est la Bible. Je, les années d'avant, donc 2015-2016, j'avais un peu euh, arrêté, pas arrêté de lire la Bible, mais je ne lisais plus la Bible comme il le fallait, aussi souvent qu'elle le fallait. Et l'année passée, je me suis vraiment rattrapée, je me suis pas mal rattrapée. Et euh, les révélations qu'il y, qu y a dans la Bible, c'est juste magnifique. La Bible, c'est magnifique sinon j'ai aussi lu un livre de Heather Lindsay qui s'appelle Dusty Crowns et que j'ai vraiment beaucoup aimé, maintenant un problème avec moi quand ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre j'oublie complètement ce qui s'est passé c'est pour ça que j'écris beaucoup les, euh, les, les parties importantes de ce livre je les ai écrites dans mon petit carnet et euh, et sinon euh, voilà, la Bible oui, la Bible ma dernière réponse euh, dernière question Ouh. mes résolutions pour l'année 2018 mes résolutions pour l'année 2018 c'est un peu aussi me répéter comme j'ai dit, je, je ne fais pas des résolutions euh, mais cette année ce que j'ai fait c'est m'écrire une lettre à moi-même donc j'ai écrit une lettre destinée à moi et euh, je lirai cette lettre à la fin de l'année 2018 et je verrai... Euh, parce que, enfin, je sais pas, je ne sais pas euh, à quoi je m'attends, je ne m'attends pas à grand chose, enfin, je ne je peux pas dire que je m'attends pas à grand chose, bien sûr que je m'attends à quel quelque chose au moins, mais je ne sais pas euh, exactement ce que c'est et euh, on verra bien. Donc euh, voilà, c'est déjà la fin, j'espère que c est, c est, cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, vous n'avez qu'à le demander, euh, ça fait depuis l'année passée... Depuis l'année passée que je dis que je vais faire euh, une euh, question and answer tag. Donc euh, une vidéo question-réponse. Mais euh, voilà, je dois le faire très très vite. Ouais, très très vite. Et je vous demanderai donc si vous avez des questions, de les poser, peu importe la langue. Les questions. La vidéo sera euh, en plusieurs langues. Donc les questions qui seront posées en anglais seront répondues en anglais. Et les questions qui seront posées euh, en français ou en soili, je ne sais pas, seront répondues euh, dans la langue euh, euh, dans laquelle la question a été posée donc euh, voilà merci beaucoup euh, de m'avoir suivi euh, j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent euh, je ne suis pas encore au nombre d'abonnés que j'aimerais être mais je suis assez patiente et je ne me mets pas vraiment la pression enfin, j'aime beaucoup ce que je fais ce que je poste sur Youtube mais c'est pas pour autant que je, je suis assoiffée d'avoir le plus d'abonnés possible pas... enfin je sais pas, j'ai d'autres priorités que le nombre d'abonnés. Mais merci pour vous qui êtes là. Et euh, je vous vois dans une... Enfin, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et euh, à plus. <tif>